Alors, partie 1, 5 logiques qui se percutent. Ça, c'est une partie, pour ne rien vous cacher les chatons, que j'avais tout simplement rédigée dans mon premier jet. Le premier jet était celui où, spontanément, je m'étais senti en empathie avec ce youtubeur et où euh, j'avais proposé, entre guillemets, de le soutenir euh, dans ses dans mésaventures. Euh, je suis contraint de revenir un peu, petit peu sur ma décision, vous allez voir pourquoi, vous allez voir un peu où je me situe à la fin, c'est un peu moins simple que ça. Chacun des deux a son, son height, sa hein, part d'ombre. Euh, en l'occurrence, il n'en est pas exempt. En tout cas, dans un premier G, j'avais remarqué que c'était un peu l'enchaînement euh, logique. Hein. Premièrement, la logique d'inégalité sociale, hein, petit a. Donc euh, l'inégalité sociale, bah, c'est que quand tu quand tu es né dans un environnement culturel qui ignore tout du droit et que tu te confrontes à quelqu'un où, euh, et encore une fois, dans l'environnement direct, que ce soit dans la famille, dans les tontons, les tatas, euh, les amis ou très très proches, il y a des juristes, il y a des avocats ou il y a des gens qui ont été confrontés à des problématiques similaires, et bien, euh, tu es amené généralement à commettre des erreurs stratégiques euh, des erreurs de terminologie, euh, ça s'entendait très très bien qu'il euh, il naviguait à vue en fait, hein, euh, en consultant un petit peu ses anciennes productions, on, je l'ai découvert cet été, euh, sollicité très naïvement de l'aide pour un avocat, euh, ce qui veut bien dire que c'est un, un bain culturel qui est très très loin de lui, et euh, la loi a ceci d'un juste, comme dirait un coach Youtube, euh, le juste injuste, la loi a ceci d'un juste que plus on l'ignore, plus elle vous tape dessus. Hein. Quand on ne l'ignore pas, eh bien, on sait prendre des précautions oratoires, on sait utiliser des ellipses, des euphémismes, ne euh, de pas forcément nommer toujours les gens qu'on attaque, ou bien se prémunir. Euh, par exemple, quand on reçoit un recommandé, euh, on sait répondre, ou on sait renvoyer vers son propre conseil, on, se, on, on gère mieux les conciliations. Manifestement, il, une... il semblerait au conditionnel y avoir eu une série de tentatives de conciliation euh, qui n'ont pas f... Forcément, euh, où chacun n'y a pas forcément mis du sien, bon bref, tout ça, on l'apprend, encore une fois, euh, en, en côtoyant euh, des juristes, des avocats qui, normalement, s'ils sont, sont bien formés, s'ils ont de la bouteille, vous diront qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et là, il a tout eu, hein, il n'a eu pas d'accord et un mauvais procès. Mais, euh, encore une fois, c'est une logique d'inégalité sociale, hein, c'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a, elle a beaucoup plus, je ne sais pas si elle a le bras plus long que lui, en tout cas, physiquement, non, parce que je crois qu'on est sur du gabarit 1m55 versus 1m95 ou quelque chose comme ça. Mais manifestement, elle a eu le bras plus long symboliquement pour savoir s'entourer et avoir à, ouais. à, à, à de la défense et à des conseils. Voilà. Il a été très peu et mal conseillé, très tard et très mal défendu. J'y reviendrai, mais euh, enfin, moi, son avocat, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Garzourian, je, je ne le prendrai jamais. Hein. Enfin, être défendu comme ça, euh, autant filer en sous son direct. Hein. Bah C'est presque un avocat commis d'office, quoi. C est, c est oui, oui, ça ressemble ça. à ça, vraiment. Donc, deuxième logique qui percute la première après l'inégalité sociale, la logique Internet. Et la logique Internet, eh bien, euh, je vais faire référence à un ouvrage Étais -tu « Étais-tu là N'étais-tu pas là ?» auquel je fais souvent référence, non, c'est pas le titre de l'ouvrage, je te vois sourire, euh, auquel je fais souvent référence, qui s'appelle « Les 22 lois du marketing ». Non. Non, c'était avant non. ton arrivée sur la chaîne. C'était avant, ouais. Ça fait des années que je le cite régulièrement. Euh, quand tu démarres et que, euh, sur Internet et que personne ne te demande rien, eh ben, tu vas traverser le désert. Hein. Et l'une des stratégies pour raccourcir la stratégie du désert, eh ben, c'est de prendre des têtes de turcs parmi les notoriétés de ton secteur, et de leur taper dessus. Donc là, il n'a pas pris une tête, de, une tête de Turc, il a pris une tête de Belge, hein, ou il aurait pu prendre comme moi une tête de Nègre, mais bon, manifestement, <rire> c'était une tête de Belge. Et ça, ça s'appelle en marketing la stratégie de l'opposition. C'est ça que je vous cite très très souvent. Ceux que la vie ou la carrière ou l'activité euh, obligent à comprendre le marketing, mais qui ne s'intéressent pas. Et ben vous verrez que la partie 9, chapitre 9, la loi de l'opposition, c'est cette stratégie qu'emploient les marques inconnues pour se faire un nom. Je cite un numéro 2. Je suis à la page 78 des 22 lois du marketing de Halle. Rise et Jack Trout. Donc on imagine sans difficulté que c'est anglo-saxon. Un numéro 2 ne peut s'offrir le luxe de la timidité. Dès qu'il cesse de tenir le numéro 1 en joue, il se rend vulnérable, non seulement au coup du leader, mais à ceux du peloton. Pensez aux mésaventures de Burger King ces dernières, ces dernières années. En dernières années, on parle d'un livre écrit dans les années 90 aux états unis Donc on imagine que contextuellement, on n'est plus à jour, mais ce n'est pas grave, écoutez quand même la logique. Le numéro 2 du hamburger a enduré bien des déboires, passé entre plusieurs équipes dirigeantes, nouveaux propriétaires, etc. etc. Dans sa période florissante, la période pardon, florissante de Burger King fut celle où la firme eut une stratégie offensive. Elle ouvrit le feu avec son « have it your way », c'est-à-dire à votre manière qui faisait ironiquement allusion à l'approche McDonald's plus industrielle, moins personnalisée. Elle poursuivit avec euh, broiling, not frying, donc grillé et pas frit, euh, ce qui faisait allusion, qui critiquait donc le, le, le steak, la cuisson du steak euh, du McDonald's. Euh, également plus directement de Whooper Beats, de Big Mac, le Whooper mais KO, le Big Mac. Toutes ces campagnes renforcèrent sa position de numéro 2, puis pour une raison X, Burger King abandonna le principe d'opposition. La firme renonça à montrer les dents, se fit gentillette. Ce n'est pas ainsi qu'on s'assure une solide position de numéro 2. Le chiffre d'affaires moyen par point de vente s'effondra et ne retrouvera jamais le niveau qu'il avait atteint à l'époque où la firme adoptait une approche offensive. Et donc, à la fois sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, je suis bien placé pour savoir que c'est la stratégie des nouveaux arrivants. Hein, je ne parle pas des nouveaux arrivants par la mer. Je parle des nouveaux arrivants sur internet, pourquoi C'est parce que ça fait 14 ans que je me la tape, voilà. euh, J'ai pour règle, comme me l'a enseigné mon maître Jean-Laurent Cochet, de ne jamais euh, prononcer le nom euh, des fâcheux. Pourquoi Parce que d'abord, si je prononçais un jour leur nom, ils se mettraient à se branler, parce que ce sont des amoureux déçus, hein, évidemment, on le sait, j'y reviendrai. Donc en fait, si je prononçais leur nom, ça serait l'aboutissement de toute leur entreprise de spoliation, de harcèlement et de médisance. Donc c'est pas la peine de sortir votre tub, je ne prononcerai pas votre nom, donc c'est pas la peine de vous palucher. Et en plus, ne pas les verbaliser, ne pas leur répondre, au lieu de les actualiser, ça les désactualise. C'est ce que disait Cochet quand il y avait des mauvaises critiques, en ne les lisant pas, elles n'existent pas, et donc je les désactualise et je les ringardise. Donc j'en ai tout le temps eu, et euh, si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez très bien qui c'est, euh, j'en ai eu, euh, ai trois principales, donc je prononcerai pas, non c'est pas la peine, mais euh, de 2005 à 2010, euh, à l'époque euh, de la mode des coachs séduction, il y en a un qui s'était euh, mis en tête, euh, tout simplement de me nuire au point de créer des faux profils. Donc en fait, il y avait des... mon site s'appelait à l'époque Spike Séduction pour une raison à la con, j'ai toujours dit que c'était une idée stupide. Je m'en suis débarrassé assez rapidement, mais pas assez rapidement. Et en fait, il créait des faux comptes Spike ou Stéphane, ou etc., sur des forums. À l'époque, il y avait encore pas mal de forums, où il intervenait à ma place, en fait, en écrivant évidemment des inanités. Alors les gens les plus fins remarquaient qu'il y avait des fautes, que c'était pas mon style et que c'était pas ma, ma ligne. Mais euh, les moins fins ne le remarquaient pas et euh, j'ai laissé faire. Hein. Je n'ai pas envoyé de lettre d'avocat. Ouais, parce que là, il y avait eu usurpation d'identité. Oui, usurpation euh... usurpation d'identité. Et euh, donc, c'était ça. C'était euh, des, des comparatifs permanents, euh, me montrant qu'ils étaient supérieurs, me dénigrant, euh, disant que tout ce que je faisais était du vol, était trop cher, que je trafiquais les commentaires. Tiens, d'ailleurs, à propos de commentaires trafiqués, euh, nous sommes en train, et d'ailleurs, c'est fait. Nous faisons valider tous les commentaires, vous le verrez dans quelques jours sur le site, par une plateforme neutre qui s'appelle avivérifié.com. C'est un petit peu la version euh, en français de Trustpilot. Je ne sais pas si tu connais Trustpilot. Trustpilot, c'est. Si. Trustpilot, oui. c'est pour des sites anglo-saxons, donc on a, on a des équivalents en Europe. Donc vous ne pourrez plus dire que mes, comment, que mes séminaires ont 4 ou 5 étoiles parce que c'est moi qui les écris. C'est vérifié par une plateforme indépendante. On en a déjà vérifié, je crois, 3600 et, et ça continue. Donc voilà, donc ça sera toujours un argument que les médisants et les fâcheux ne pourront plus utiliser contre moi. Ils en trouveront d'autres. Bien sûr. Bien Mais sûr. moi, je fais le boulot et je ne chiale pas. Je n'actualise pas ces gens-là en parlant d'eux. Je ne prononce pas leur nom, j'avance et ils meurent tous. Je, les, je laisse tous des cadavres sur la ligne de chemin de fer, tu vois. Ils sont tous morts. Ce type-là, son activité, bien... Donc il faisait des relooking, des coachings et des conférences, exactement comme, comme moi. Je crois même qu'il il avait tenté de recevoir Soral. Il avait reçu Soral, je crois, en conférence un jour. Mais il avait été tellement mauvais et tellement fou, si tu veux, en sa présence, que l'autre l'avait regardé... Enfin, ça n'avait euh, finalement pas rebondi, ça n'avait pas buzzé, euh, parce que l'autre l'avait regardé avec un mépris, une condescendance euh, abjecte, en fait, tu vois. Et du coup, ce type-là que j'ai un jour croisé dans la rue, c'était il y a très longtemps, j'étais en date, j'étais en train de manger une côte de bœuf avec une nana, et le type, je le crois dans le 18e, et je le croise dans la rue, et je le regarde, et au lieu de fuir ou de l'ignorer, tu vois, comme on ignore, un peu comme a fait l'avocate avec... Euh, avec Marvel quand elle n'a pas soutenu son regard et qu'ensuite, elle a dit « il y a eu violence, il y a eu violence ». Moi, j'ai soutenu son regard, je me suis levé, j'ai fait trois pas et j'ai dit « tiens bon ». Et c'est la première fois que je le voyais en vrai, tu vois. Donc, je lui serre la main, tu vois, je lui broie la main comme ça, je lui dis « bonjour ». Euh, et en fait, il me dit « ah, je suis trop content de te rencontrer », etc. Alors ça faisait cinq ans <rire> qu que le mec me tout. dénigrait en permanence, <rire> euh, me, me, me, constituait des dossiers avec des faux clients soi-disant mécontents de mon activité, machin. Et quand il a arrêté son activité, il a essayé de me vendre son site. Et j'ai tout, hein. j'ai le dossier, hein. j'ai tout. Hein. Bravo. Lui et ses équipes <rire> m'ont écrit pour essayer de me vendre leur site. Tu vois, c'est vraiment le, le, le petit animal qui est rentré dans, dans, dans l'arène dans des chiens de combat, qui a perdu et qui se tourne pour se faire sodomiser, quoi. <rire> c'est vraiment, il tend, il, tend, euh, il tend les fesses, quoi, pour dire, j'ai perdu, rachète-moi un franc symbolique, un euro symbolique. Donc, je ne te rachèterai pas, tu n'existes pas. Alors ensuite, j'en ai eu un autre. Ah, donc, euh, ne, sort, ne, sort, ne baisse pas ton slip, je ne prononcerai pas ton nom, ça ne te fera pas ce plaisir. Et alors lui, euh, ce qu'il aime bien, en fait, c'est construire son activité YouTube. Donc, on ne le voit pas, il ne se montre pas. Donc on a pas on a, moi, je connais, hein, moi, je sais qui c'est, je sais qui tu es. J'ai mes sources. Mais lui, il ne se montre pas, donc il cache aux gens son, son, son visage, son patronyme. Je, je crois même qu'on n'a pas son prénom. Il a un pseudonyme comme ça, très neutre, euh, de quelqu'un qui se placerait un peu, un peu en position de retrait. Et, euh, et en fait, comme personne ne le connaissait, et qu'évidemment, il avait très peu de choses à vendre, hein, théorie du restaurant de ma copine Armel, j'y reviens dans quelques, dans quelques, dans quelques instants. Euh, tu sais, ma copine Armel, c'est celle qui, un jour, chez YouTube, quand je, nous avions été invités euh, par YouTube autour de, mes, je crois, 25 000 ou 50 000 abonnés, quelque chose comme ça, et puis je l'avais dit, écoute, je vais me faire chier, viens avec moi, histoire qu'on se marre. Et était venu, et, et donc on était, tout, on était un paquet de, de, de créateurs comme ça, entre 25 et 50 000. Et, et en fait, j'étais le seul à avoir des trucs à vendre. Et tout le monde se disait, mais comment on gagne de l'argent Moi, je ne comprenais pas, et je disais, bah, ben, je ne sais pas, enfin, vous savez faire quoi à la base En fait, ils ne savaient rien faire. Ils savaient juste avoir des, créer de l'audience. Et à un moment, il me dit à l'oreille, euh, mais Stéphane, parce qu'elle parle un peu comme ça. Stéphane, en fait, ces gens euh, ouvrent. Un restaurant, mais il n'y a pas de menu. <rire> et et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand moi, j'ai toujours eu euh, des écrits à vendre, que ce soit des e-books, des livres papier ou des conférences qui ne sont en fait que le texte debout. Hein, ce sont des pages de texte que je mets debout. Et, euh, et du coup, je n'ai pas besoin de vendre du clash, pas besoin de vendre du drama. Quand tu n'as rien à vendre, -à quand tu ouvres un resto, mais que tu n'as pas de cuistot, tu n'as pas de produit, tu n'as pas de menu, la façon la plus courte, et la plus brève, mais également désormais la plus risquée de sortir, de, de raccourcir ta traversée du désert, c'est de taper sur des gens pour en fait récupérer un peu leur notoriété. Tu sais, ouais. à l'époque où on tapait dans les années 90, que tu as connu puisqu'on est quasiment cotani, euh, on tapait beaucoup sur Eric, Eric Cantona. Ouais. Et il avait sorti ça en conférence de presse en Angleterre. Il avait dit... Quand euh... les seagulls follow the c'est parce qu'ils pensent que les sardines seront dans la mer. Merci Quand le chalutier passe et jette les petits poissons à travers les mailles du filet, tu as toujours les cormorants et les rapaces qui viennent derrière. Et ben En fait, ils font les rapaces sur les restes de notre audience en nous tapant dessus en permanence. Et lui, en plus, est un fourbe donc il est vraiment, enfin, euh, on, on le voit pas, mais il est non seulement lâche de ne pas se montrer, de ne pas dire son vrai nom, mais en plus il est fourbe, c'est que non seulement il dénigre mon contenu en disant que c'est trop cher et que c'est du vent, mais en plus il se le procure de façon illégale pour le revendre. <rire> c'est la classe, hein Ah ça c'est, la grande classe. Donc je sais ce que tu es, je sais qui tu es, je sais où tu habites et je sais ce que tu fais. Mais je suis pas une pleureuse. Par contre, si tu dépasses les bornes, tu vas m'entendre. Pas violemment, hein. tu vas m'entendre juridiquement. Et là, il y en a un maintenant euh, qu'on ne qu citera pas non plus. Alors lui, il critique pas trop mon contenu, c'est ma personne en fait. C'est mon être qui le débecte. Donc on ne va pas dire son nom, on va l'appeler le, le, le barbu des pouilles. Donc je suis une espèce de sous-homme, tu vois. Et euh, pareil, alors que je ne le mentionne jamais, je n'ai quasiment, peut-être une fois, j'ai dû, dans une conversation, enfin, une fois, alors lui, c est, c est, il construit des, des, des séquences de vidéos à mon sujet, euh, on, on me les envoie, on me dit, tiens, un tel t'a attaqué, un tel t'a attaqué. Je ne réponds jamais, je n'en parle jamais, pas plus aujourd'hui qu'un autre jour. Et c'est pour vous dire que je connais parfaitement cette stratégie. Donc salut barbu des pouilles, hein. tu, peux, tu peux continuer, tu, ça m'en touche une, ça m'en faire bouger l'autre. Enfin, tu peux continuer. Quand ça sera pénalement répréhensible, ne t'inquiète pas, je te trouverai, ok Troisièmement, une logique de meute. Qui fait qu'en en fait, au-delà des 100 000 abonnés, tu contrôles plus rien. Hein moi, j'ai vu grandir mon audience très progressivement. Ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi j'en ai pas forcément beaucoup, c'est parce que moi, j'ai commencé en 2006 sans les réseaux sociaux. Je me suis mis à YouTube en 2000, fin 2016, début 2017. Avant, ma chaîne n'avait que des, des, euh, du rebut de conversations audio il n'y avait pas de programme euh, construit comme ça, hebdomadaire, comme on le fait maintenant. Je ne m'y suis mis que fin 2016, début 2017, quand la télé m'a viré. Avant, euh, mon audience, c'était mon, mon forum, euh, et mon, mon référencement internet, mon, mon blog, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai entre guillemets que 130 000 euh, abonnés. Euh, mes audiences ont commencé ailleurs et j'ai fait un petit peu comme Kodak. J'ai eu du mal à, à appréhender le passage au numérique comme Kodak a eu du mal à, à appréhender la fin de la pellicule. Ça, c'est autre chose. Mais bref, j'ai vu la différence entre une audience, de comme j'avais au début sur les forums, d'environ de 20 000 personnes et une audience de, 100, de 120 000, 130 000. Au-delà de 100, tu ne contrôles plus rien. Au point que je, ne, je, lis beaucoup, je lis de moins en moins mes commentaires parce que le niveau d'inanité, de méchanceté euh, est inversement proportionnel à la syntaxe. Quand on était 10 000, 20 000, j'avais quasiment que des gens intelligents. Beaucoup étaient devenus des potes et je savais que je pouvais me permettre euh, des prises de position ou des, euh, des révélations personnelles euh, qui seraient interprétées en bonne intelligence. Au-delà de ça, structurellement, tu engranges des nouveaux connards toutes les heures et il est, impos il est impossible de juguler. Donc la capacité de contrôle d'un influenceur sur sa propre audience a ses limites. Or, qu'est-ce qui advient c'est ça la problématique, c'est ça la logique. Qu'est-ce qui advient quand ces limites sont dépassées Un influenceur est-il responsable des actions de ses abonnés Ça, c'est une question que le droit, à un moment, devrait euh, trancher. Elle l'a tranché dans le cas de euh, Marvel. J'aimerais comprendre si c'est une jurisprudence ou pas. cest dire euh, moi, j'ai tensé, euh, j'ai moqué et j'ai mis en lumière les paradoxes de marlène Schiappa, et pas que les paradoxes, également les rondeurs accueillantes de, de, de Marlène Schiappa V2 ou V3.0, <rire> si un jour, un, un, quelqu'un va lui mettre la main aux fesses, donc il y a outrage, donc il va au tribunal, et que cette personne me follow, est-ce que c'est ma faute ben Moi, je n'ai jamais encouragé personne de mettre, à mettre les mains aux fesses, ni nulle part, à personne. tu vois. Non, bien sûr, donc à un moment, j'aimerais bien que le droit réponde à cette question, dans quelle mesure et quels outils et quelles armes nous donne-t-on à nous pour aller châtier ou en tout cas contrôler les comportements euh, de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus et dont le seul lien avec eux c'est qu'ils nous suivent J'en sais rien en fait. C'est un peu inquiétant. Une marque est-elle responsable de l'utilisation qui est faite de ces produits Tu connais Fast and Furious Bon, je ne l'ai jamais vu, mais enfin tu connais la, la série. Euh, tu sais qu'il y avait donc apparemment un des protagonistes principaux qui s'appelait Paul Walker, si j'ai bien compris, qui est mort au volant d'une Porsche Carrera GT. Sa fille fait un procès à la marque. Sa fille a fait un procès à Porsche en disant votre véhicule n'est pas sûr. Mais meuf, on vend des voitures de course. Enfin la Carrera GT c'était le top de la gamme en 2005, ça fait 500 chevaux ou 600 ou 580, je sais plus, un truc comme ça. Un, enfin, on vend une bagnole à 1 million de dollars avec un V10 de 500 chevaux et qui monte à 300 à l'heure. Le mec dérape et se tue, euh, qu'est-ce qu'il nous fait un procès quoi À quel moment on est responsable Donc là encore une fois, euh, le problème c'est que la, la plasticité du droit permet encore une fois de plier le cas euh, à sa guise. Quatrième logique, une logique de victimisation. On l'a vu notamment avec quelqu'un que j'ai également tensé mais sans jamais... Euh, encourager personne, évidemment, à le moquer, encore moins à le menacer, parce que moi d'ailleurs, vous avez remarqué que moi, je ne suis pas dans une logique de clash. Quand je parle de quelqu'un, c'est d'abord contextualisé dans une intervention, c'est-à-dire que quand la personne fait une bonne intervention, je peux le louer, je ne suis pas à charge systématiquement. Quand elle fait une intervention qui est critiquable, je la critique en vidéoscopie. Rappelle-toi, Thomas, euh, mais Messia, le, le petit féministe là, euh, à qui on livrait des pizzas contre oui, oui. contre son gré, <rire> être victime, c'est décider qu'à partir d'un moment, j'arrête de me défendre. Hein je n'ai plus de libre arbitre décisionnel. J'endosse le rôle de la victime expiatoire. C'est une stratégie que je juge trop souvent empruntée. C'est-à-dire que moi, je me défendrai jusqu'au bout et euh, jamais vous ne m'entendrez me qualifier de victime d'un truc. Je, je te mets au défi de me trouver sur ma chaîne depuis 14 ans ou dans tous mes écrits un moment où je, où je dis j'ai été victime. Non, j'ai été acteur et à un moment l'ennemi, l'opposant l'adversaire, le bretteur, le raiteur a utilisé contre moi un argument qui soit petit a est valide, c'est-à-dire qui est légal et non répréhensible et dans ce cas je réponds si je peux ou je ferme ma gueule si je ne peux pas ou petit b le raiteur le bretter, a utilisé contre moi un argument qui est faux ou qui est illégal. En l'occurrence, dans le cas de mon procès, on utilise contre moi des phrases que je n'ai pas prononcées et j'ai la preuve que je n'ai pas prononcé ces phrases. Donc là, je me défends et j'attaque. Enfin, pas euh, physiquement, j'attaque par des moyens légaux, les seuls à notre euh, disposition dans une civilisation de type, euh, avec, euh, avec un cadre juridique et qui n'est pas le, le Wakanda, je crois, comme ils disent euh, en, <rire> en ce moment. Il y, y, y a des lois au Wakanda Je ne connais pas. Non. Bon, bref, j'en sais rien. En tout cas, quand tu décides, à partir de maintenant, tout ce qui va advenir fait de l'autre un bourreau et toi une victime, tu endosses le rôle de la victime expiatoire, donc celui ou celle par laquelle se déchaîne la, la colère des cieux, c'est une logique de victimisation. Tu peux la refuser. Tu peux te dire, euh, nous avons un antagonisme qui n'est pas réglé, il n'y a pas un bourreau et une victime, il y a deux personnes qui se battent avec leurs moyens respectifs, il y en a un qui prend l'avantage à un moment et puis qui va le perdre à un autre, mais il n'y a pas de victime. C'est une logique que, que j'ai tendance à pourfendre, qui a tendance à m'agacer. Et petit e, une logique féminine hein, de compensation victimaire, qui fonctionne également donc toujours un peu sur la même séquence. Hein. Petit 1, la vie n'est déjà pas tendre avec moi. Donc là, en l'occurrence, il faut, il faut toujours se prévaloir d'une agression antérieure, euh, d'une hospitalisation, de la perte d'un parent. Donc là, je crois qu'en l'occurrence, c'était le cas numéro 2. Je crois qu'elle a, elle a argué euh, d'avoir des problèmes de, de santé ou de genoux, etc. Bon, moi, euh, tout le monde a eu des problèmes de santé ou en a. Euh, on n'est pas obligé d'en parler en, en, sur Snapchat. On n'est pas, pas obligé de communiquer dessus. Hein, euh, J'ignore les tiens, euh, tu ignores les miens, vous ignorez les miens. Bon, donc un, la vie n'est pas tendre avec moi. Deux, je me bats tous les jours pour y arriver avec ma petite activité honnête. Donc euh, honnête, oui, oui effectivement, montrer son cul sur Instagram, euh, ça n'est pas encore euh, répréhensible. Très bien. Ça ne veut pas dire que c'est honnête. Hein. Pas parce que la justice décide que c'est juste, comme disait coach YouTube. Bon ben bah de la même façon, euh, c'est pas parce qu'on ne va pas en prison pour montrer son cul que c'est une activité aussi honnête que menuisier ou écrivain. Tu vois, c'est euh, menuisier, écrivain et euh, ensuite tu as montré son cul sur Instagram. quoi. Euh, 3. Malgré cela, je sors à peine la tête de l'eau. 4. Quelqu'un veut m'enfoncer de manière totalement injustifiée. 5. Il emploie des manières déloyales et répréhensibles. Et 6. Je porte plainte pour réparer une injustice. Avec le petit bonus, la petite surprise du chef F. Hein, du, chef, du chef F. C'est-à-dire que s'il manque des preuves, j'en fabrique. Hein, et on me pardonnera, car si je fabrique des preuves, c'est bien la preuve que je souffrais beaucoup. Puis, sans compter, évidemment, le, le, comment ça s'appelle Pas la serendipity, mais le, le fait que les femmes se serrent les coudes, là, dès qu'il y en a une qui a une piqûre de moustique, tout à coup, tout le monde se sert dans une piqûre de moustique, et hop, c'est le tribalisme, ou le tripalisme, comme j'aime à dire. Hein, le tribalisme, c'est la tribu, le tripalisme, c'est les tripes. Hein. Donc, tout à coup, évidemment, un petit peu comme je l'ai subi récemment, en tensant euh, Swann Périssé, avec lesquels je n'ai pas dit un millième de ce qu'a dit, ou un, centième, ou un dixième de millième de ce qu'a dit euh, Marvel sur l'autre. Puis moi, il n'y a pas harcèlement, j'en ai parlé une fois, j'en parlerai plus jamais, puis c'était argumenté plan par plan dans un truc. Euh, quand je dis, bah euh, j'aime pas trop ces mollets, euh, j'ai une copine qui m'appelle, comment, comment as-tu osé, quoi Mais enfin, c'est pas de toi que je parle en même temps, enfin, tu vois Tout à coup, hop, hein, on se sent, euh, on court à la défense euh, de ceux à qui on se sent ressembler, même quand on les connaît que, que peu. Alors, ces cinq logiques, hein, inégalité sociale, logique internet, logique de meute, logique de victimisation et logique féminine, euh, se percutent dans un contexte qui est plutôt favorable à la répression du mal. Hein. Donc, euh, sur le délai de l'audience, je l'ai dit, euh, j'entends ici et là qu'un an, un an et demi, ça aurait été très long, euh, qu'elle avait à moitié oublié la plainte, etc. Non, non, c'est pas très long du tout, c'est très court, hein. encore une fois, moi... La, la première audience n'a pas encore commencé, et on arrive, euh, on arrive gentiment à la cinquième année. Euh, deuxièmement, euh, toujours dans le contexte favorable à la répression. Alors ce c'est pas Christophe qui pisse hein, que vous entendez, hein. c'est ma bâche d'été qui est un petit peu hors saison et dont l'eau, euh, comme il pleut aujourd'hui, elle, elle fait des bombes à eau qui s'écrasent sur le balcon. Hein. En fait, si, c'est Christophe qui pisse, je donc, euh, toujours dans le contexte favorable à la répression du mal, l'ENM, l'École na hein, na Nationale de la Magistrature, comme je le publiais récemment sur Twitter, est un bastion féministe. Hein, on a bien vu la dernière promotion, euh, elles ont toutes des têtes de militantes féministes et les deux, trois hommes perdus au milieu, c'est des hommes soja. Tout devient harcèlement et euh, le harcèlement est la lettre de cachet du 21e siècle, hein, c'est-à-dire que... C'est ce. Marvel l'a prouvé, la lettre de cachet, c'est ce en vertu de quoi on envoyait les gens à la Bastille, hein, on, on emprisonnait, on embastillait, on disait, on embastillait les gens. Eh bien, euh, la lettre de cachet, désormais, c'est euh, l'agression sexuelle ou le harcèlement, comme le disait justement le, le conseil, l'avocate de. Rappelle-toi la vidéoscopie sur les bidibules, là. Les deux cons là qui disaient euh, qu'elle lui avait arraché, le, il lui avait arraché le gosse, il avait touché ça, le sein, ouais, etc. Il avait eu un coup de tête. Voilà, euh, on, là, ça, elle, elle se souvenait plus de quel côté elle avait le bleu. Bref, euh, l'époque offre aux pleureuses euh, des scénarii tout faits, hein, c'est-à-dire comme des espèces d'ornières euh, où les plaignantes n'ont qu'à se glisser en soupoudrant euh, d'un soupçon de réalité. Et puis plus l'histoire finale ressemblera à l'un des archétypes, plus elle sera jugée crédible par la presse faible d'esprit ou par les juges euh, idéologisés. Encore une fois, CF l'étude de cas récente. Euh, manifestement, il y a un différent sur le droit de garde. Eh bien, ça se termine par une petite lettre de cachet. Euh, il m'a arraché mon soutien-gorge, il m'a violenté. Et évidemment, euh, le, le, elle rentre dans les ornières, si vous voulez, du, du scénario le plus, le plus éculé. Et à aucun moment, on ne demande est-ce que l'enfant est, est en âge de témoigner Est-ce qu'on a une preuve factuelle qu'elle est rentrée dans l'appartement et, et comme disait coach YouTube, le doute, à aucun moment, ne profite au prévenu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais le doute profite à, à, à la plaignante. Alors qu'en réalité, hein, quand on cherche comme nous à démêler le vrai du faux, à la fois dans mes séminaires du même nom et à la fois euh, dans les vidéoscopies qui s'appellent « Combien de fois un tel a menti ?», pour quiconque s'intéresse comme ça à l'interprétation, aux signaux faibles, euh, au silence entre les mots, à ce genre de choses-là, on remarquera que plus l'histoire est archétypale, stéréotypée en général, plus elle a de chances d'être fausse. Une vraie histoire, il y a toujours à un moment, une pierre d'achoppement, il y a toujours un, une étape où ça part en sucette, et où euh, ce qui devait se produire, ce qui, ce qui était attendu, n'est pas ce qui survient, n'est pas ce qui advient. Et quand tout est téléphoné, quand tout est prévisible, quand tout est unilatéral, c'est bien souvent que ça a le moins de chances d'être vrai. Mais enfin. Les ornières sont trop tentantes. Le gouvernement attendait une tête de Turc. CF ma vidéo, mobilisons-nous pour partager ce rapport alarmant du Haut Conseil à l'égalité. Dénommé enquête de victimation. Une autre enquête T'as compris ou pas T'as vu les poupées russes Construire en miroir d'une autre enquête, mmh. dénommée enquête de victimation.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 en fait prévu hein, de constituer des fichiers de sexistes, un petit peu comme euh, il y aurait des fichiers de violeurs. Oui, bien sûr. J'expliquais je, tout ça à l'époque et je vous disais ce qui allait se passer. Hein. J'ai hein, souvent un temps d'avance qui ne m'est pas reconnu. Ben là, on a les preuves, maintenant, on peut remonter en arrière. Je vous disais que quand une tête de Turc allait tomber, ça allait faire mal. Euh, petit e, des égos démesurés, mais des égos en cristal, hein, puisque l'influenceur, par son succès, euh, voit son melon gonflé, mais en réalité, euh, il a un seuil de tolérance à la vexation qui se contracte tellement que toute opinion qui n'est pas laudative à, à, à son égard, notamment si c'est une femme, devient un outrage. Hein. Moi, vous pensez que j'ai le melon, mais par rapport à ce que je me prends comme attaque et comme dénigrement, je ne réponds jamais. Hein. Je l'ai fait aujourd'hui exceptionnellement sans mentionner les gens, juste pour que vous en ayez conscience, mais je ne réponds jamais. Alors que, euh, en, en échange, il m'est arrivé de me, de, me, de me manger des scuds hein, euh, pour euh, une parole infime euh, un, un, un quoi, enfin, je, je, ça m'est arrivé d'ailleurs avec quelqu'un qui s'est très rapidement calmé parce qu'elle n'avait pas de preuves et je lui ai dit si tu continues, ça s'appelle de la diffamation, j'ai un jour dit d'une youtubeuse que j'ai vaguement connue, j'ai dit texto, ces vidéos sont simples, elle s'est mise à rédiger dans des commentaires quelque chose de, de diffamant à mon encontre. Ce à quoi j'ai dit, en répondant en, dans, le, dans le commentaire suivant, soit tu as des preuves mais tu as intérêt à les sortir très vite, soit tu retires ce que tu as dit parce que je vais t'attaquer. Tu comprends et Elle a tout de suite retiré parce qu'il n'y a rien en fait. C'est bien euh, d'avoir une certaine reconnaissance. Moi, j'ai même rien contre les gens qui, le melon, euh, qui, ont, qui ont le melon. Si c'est justifié et si c'est baqué par la réalité, par contre, faut faire attention que le melon soit en dur, tu vois, en, pas en cristal. Si le melon se fissure, parce qu'on dit de toi que tes vidéos sont simples et abordables, ou parce qu'on dit de toi que je sais pas quoi, euh, tu, tu, tu, tu vas à, à l'avant de, de, de problèmes euh, certains, hein, tu vois. Euh, petit f, une violence désormais sans trace. Hein. Avant, on avait besoin de cicatrices, on avait besoin de coups et blessures, on avait besoin d'ITT. Où, à la limite, on avait besoin, quand il y avait une, une, une séquelle, une marque, bah, d'être en mesure de prouver que la séquelle venait bien de, de, de l'inculper. Alors maintenant, non, la, la, la meuf dans la vidéo de la vidéoscopie dit J'ai un bleu, rien ne prouve que c'est lui. Enfin, moi aussi, là j'ai un bleu, je me suis tapé le genou, j'ai un bleu, bon bah, je peux dire que c'est Christophe qui m'a mis une balayette. <rire> qui le prouve Personne. Et puis euh, pour conclure sur la partie contexte, je dirais qu'il euh, y a un contexte également généré par la presse, hein, qui m'a fait moi-même euh, pencher d'un côté que je regrette un petit peu, qui m'a spontanément plutôt fait pencher, enfin tu, tu me connais quand la presse, notamment la presse euh, people et commerciale s'engouffre dans un camp, euh, tu as tendance déjà à comprendre où est, la, où, est, où, est, où est le bon, enfin où est le vrai, enfin où est le juste, donc tu as tendance à filer du, du côté opposé. Ça. Et euh, voilà, tout ça crée un, un bain culturel assez favorable à ce que euh, ce soit le mal qui prenne cher. Si on ajoute à cela partie 3, euh, que euh, pour moi j'avais une vision assez limitée du délit, pourquoi j'avais une vision limitée du délit en fait j'ai fait preuve de d'égocentrisme entre guillemets, c'est-à-dire que pas d'égoïsme, mais vraiment au sens où j'ai dupliqué mon utilisation des réseaux sociaux sur ce qu'il a fait lui, sur ce, sur ce qu'a fait un autre. Moi, mon utilisation des réseaux sociaux, c'est deux vidéos par semaine avec Cricri, une publication Facebook, très rarement, parce que c'est un réseau que je n'utilise quasiment plus, je le trouve ringard, des rebonds comme ça, des virgules, des traits d'union sur Twitter, régulièrement dans la journée et sur Instagram, je publie généralement des, des dessins, des schémas ou des memes, très rarement des photos de moi, encore plus rarement des stories personnelles. Je crois que sur tout l'été, j'ai dû faire une ou deux stories où on voyait, où on voyait ma tête, donc c'est très très rare et je n'ai pas cette culture de, de la, du rebond en story euh, permanent. Donc j'imaginais naïvement qu'il avait fait allusion à Dessine. Euh, je ne sais pas, une fois, deux fois, trois fois maximum. comme moi, j'ai pu faire allusion à un créateur, à un écrivain, à un journaliste, mais à l'exception de Marlène, dont on a, on a bien ri pendant un certain temps, c'est la seule dont j'ai parlé peut-être six ou sept fois. Sinon, je fais une allusion à une personne une fois et je n'y reviens plus jamais. Euh, je n'imaginais jamais qu'il y avait 5000 messages au dossier. Alors, c'est peut-être pas 5000 vous allez me dire, elle exagère. C'est peut-être 4 500, c'est peut-être 4000 c'est peut-être 3000 c'est peut-être même 2000 c'est peut-être même 1000 Mais même 1000 ça fait beaucoup. C'est énorme, hein, déjà. Je pensais qu'il ne l'avait comme ça que tancé à l'oral, qu'admonesté. Euh, encore une fois, indirectement, je découvre qu'il y a en fait des messages privés entre les deux, des conversations audio, vidéo, texto. Je pensais que les insultes dont elle avait fait l'objet... En réalité, c'était un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elles arrivaient dans les zones commentaires ou dans les zones demandes de messages. Hein. Euh, tu, sais, tu sais ou tu ne sais pas, d'ailleurs, tu es admin de la chaîne, donc tu dois peut-être savoir qu'il y a des filtres YouTube avec trois catégories. Il y a les commentaires qui passent, il y a les commentaires qui sont en attente de modération, il y a les commentaires qui sont euh, refusés. quasi refusés. On peut, les, on peut les récupérer, mais enfin, ils sont, ils sont balayés parce que l'algorithme décrète qu'ils sont euh, insultants, je me disais, bon, elle doit en avoir comme moi, peut-être un petit peu plus que moi, mais euh, les filtres de messagerie doivent l'en protéger. Ce que je n'avais pas tout à fait compris, c'est qu'en réalité, quand euh, tu as les troupes de la patrouille au cul, tu ne peux plus en fait intervenir sur, dans les commentaires de quiconque sans que, en commentaire, à ton commentaire, on t'envoie euh, la sauce, quoi. Ça, j'en avais pas conscience. Ça, je ne l'ai pas vécu. Petit dé, j'avais l'impression qu'à euh, aucun moment, ces coordonnées privées n'avaient été divulguées. Donc, je me disais, bon, bah, ce ne sont que des commentaires, mais apparemment, à deux reprises, son numéro de téléphone a et... aurait été oh, oui, au divulgué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.